Moi, c'est Michel euh, Michel Tchekane, je suis au Canada, euh, oui, euh, je n'avais aucune idée, je n'avais aucune euh, aucune expérience en, en, en immobilier et tout, et j en, j en faisais, ça me faisait même peur, je me disais qu'il y avait des vices cachés, des choses cachées euh, par rapport à, à l'immobilier et tout, quand on nous cachait, quand on nous présentait, des, des, des, des, des, et on nous parlait de l'immobilier, alors moi, j'ai euh, quand on a commencé, euh, quand il y a un confinement là, en confinement, comme ça, j'ai commencé à regarder les vidéos euh, les vidéos en immobilier et tout. Et je suis allé tomber dans la vidéo de, de Florian. Et Mais la manière dont il expliquait les choses, c'était tellement tellement pertinent et tellement correct et tellement bien, ça me flattait et tout. Je me suis lancé. Donc, surtout, euh, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, c'était euh, les marges du crédit, c'est-à-dire euh, les, les, euh, comment aller chercher les marges du crédit. Donc, dès que je suis entré en contact, en fait, je suis entré dans le programme. J'ai D'abord, pris je suis entré dans le programme parce que j'en avais besoin, il y avait un accompagnement, j'ai pris le starter. Je suis entré dans le programme, bon, j'ai trouvé des gens incroyables, l'accompagnement était incroyable, impeccable. Ce qui fait que j'ai fait l'acquisition peut-être avant, trois mois, quatre mois, trois mois, quatre mois. Ah, ça, j ai j ai une... trois mois et demi, ouais, trois mois et demi à peu près. Oui, trois mois et demi, euh, j'ai eu un triplex vraiment qui est tellement bien, c'était une manne qui est tombée du ciel. Et là, j'ai eu, je suis allé dans des banques, je suffisait juste que j'ouvre ma bouche, on me donnait 40 mille par-ci, 30 par-là, 20 mille par-ci. J'avais tellement de l'argent, je ne savais pas quoi faire avec ça. Alors, je me suis arrêté tout simplement parce qu'il fallait que je m'arrête, parce qu'il ne fallait pas que ce soit un peu trop. Alors, donc, j'ai intégré, donc j'ai eu dans ce truc-là, j'ai des locataires impeccables qui payent. J'ai cash flow, un bon cash flow. Tu as combien de euh, cash flow à peu près Bon, parce que j'ai pris un service de gestion de gestion j'ai mis 1000 1000 dollars 1000 dollars ah oui, wow. ah oui c'est pas mal hein. oui c'est vrai en plus en plus et ça j'ai oublié de vous le préciser c'est que pour les personnes voilà qui ne souhaitent pas gérer eux-mêmes leurs biens on vous met en relation avec un service de gestion qui peut se qui peut qui peut le faire à votre place donc c'est ce que michel tu as tu as mis en place pour pour ta propriété quoi. oui mmh. et... Et donc, avec ces marches de crédit, tout ça, j'ai plus bien de choses. C'est pour ça que je voudrais de, de, de, de, avoir un entretien avec toi. Uh -huh. Ça m'a ouvert vraiment, oui, l'esprit. Et là, maintenant, je suis dans le programme KBO. C'est ça que je voudrais savoir, je voudrais avancer. En fait, j'ai trouvé une équipe impeccable et c'est vrai, c'est une réelle. Est tout, en fait, tout est réel, c'est correct, tout est clair. Uh -huh. Ce qui fait que quand tu t'y mets, tu, tu avances, fait la seule chose c'est de prendre action. Quand tu prends action, alors tu as des personnes qui t'accompagnent, des personnes fiables. Moi, je n'ai pas eu vraiment de difficultés parce que j'avais des conseillers qui sont impeccables. Même à minuit, j'appelais. J'avais le résultat <rire> immédiatement là. Ils me disaient que non, le, euh, cette maison, ça, ce n'est pas bien. Ça, ne doute pas un cash flow, pas un bon cash flow. La maison est bonne. Celle-ci est bien. Allons-y, allons voir et tout. Mais déjà, impeccable. J'étais vraiment content, flatté de ça. Et... Aujourd'hui, je suis tellement motivé et aussi Florian m'a beaucoup aidé. Juste dernière question, aujourd'hui, tu en termes de capital, c'est-à-dire le est ce que tu je sais pas si tu as ce chiffre-là, mais tu rembourses plus ou moins combien en fait en termes d'hypothèque. Parce que le capital, ça, ça représente à peu près les 1, la moitié, voire les deux tiers, sur ton triplex. C'est pour voir en fait combien tu gagnes. Tu m'as dit plus ou moins 1000 dollars de cash ou mais ton ton hypothèque est de combien par mois euh, Je paye 1424. Euh, 1400. Donc, si on fait un calcul, ça fait quoi? Ça fait que Michel est à 1000 dollars plus ou moins de cash flow mensuel. Ça, en plus, je ne savais pas que c'était autant. Là, tu m'as caché des choses. <rire> 1000 dollars de cash flow mensuel, tu rembourses 1400 dollars par mois. Donc, je pense que ton hypothèque doit être plus ou moins, on va, on va mettre on va mettre 750. 750. Donc, ça fait 1750, vous multipliez par 12, ça fait 21 dollars.